Le Suite compte certainement parmi les crypto-monnaies les plus attendues du marché actuel, avec un projet solide et résolument innovant, à savoir la combinaison de la blockchain et les applications de fitness. L'engouement des investisseurs pour son jeton natif, le Suite, est tel que l'on est en droit de se demander si le projet est réellement ce qu'il prétend être. Continuez, abonne-toi à la chaîne l'accès vidéo et surtout reste jusqu'à la fin pour découvrir les contours de ce projet. En 2015, le projet Suitecoin est rapidement devenu un incontournable. Il propose notamment de récompenser les utilisateurs avec des points à chaque fois qu'ils font de l'exercice. Suitecoin est une application de fitness mobile très populaire. Les utilisateurs sont récompensés par une devise intégrée à l'application. Suite Cohen, un jeton virtuel, notre crypté qui fonctionne comme une incitation monétaire pour récompenser les utilisateurs pour leur activité physique. Suite Coin récompense ses utilisateurs d'applications avec la monnaie une fois qu'ils ont atteint leur objectif de pas quotidien. Gagner peut être investi dans des produits tels que des iPhones ou des cours de yoga, converti ensuite et même... Renversé à des œuvres caritatives. Suitecoin a des partenariats passionnants avec des facultés du gouvernement britannique, y compris le NHS, dans l'espoir d'améliorer la santé des gens. Une autre incitation sera les prochains NFT et jeux de Suitecoin. Suitecoin est sorti en septembre 2022. Il a encore du temps pour faire ses preuves auprès de l'industrie du fitness. Ce n'est pas toujours évident d'être motivé pour faire de l'exercice. Donc, quand une application gratuite prétend nous offrir de l'argent pour le faire, c'est normal que ça pique notre curiosité et que ça nous donne envie de l'essayer. Pour rappel, le suite est basé sur la blockchain chaîne d'Ethereum et Nir Protocol. Ce qui fait que c'est plus un jeton qu'une pièce. Il pourra être affecté à diverses utilisations surtout pour la collecte des revenus des revendeurs de nft ou encore pour l'achat des dix nft Les jetons pourront également être utilisés pour l'abonnement au service premium de Sweetcoin. à cela s'ajoute le fait que le jeton soit utilisé pour la collecte des frais de publicité le jeton suite est lancé sur le marché le 13 septembre dernier il s'échange à l'heure actuelle autour de 0,013$ US. Le jeton Suite est classé 475 e Coin Market Cap avec une capitalisation boursière de 27 314 563$ US. L'équipe de SuiteCoin n'a pas plafonné l'offre de jetons en circulation car elle encourage le mouvement. Ainsi, plus l'application est utilisée, plus il y a de pièces en circulation. Pour l'instant, nous avons 21 milliards 975 millions de pièces en circulation. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais Suite Coin est une pièce qu'il ne faut jamais order. En tout cas, moi, je ne orderai jamais Suite Coin. Puisqu'au lieu d'être déflationniste, c'est une pièce inflationniste. Le fait que l'appli... Suitecoin soit gratuite et qu'elle connaisse un immense succès, comme en témoignent ses excellents avis positifs sur l'App Store comme sur Google Play. Notez 4,6 étoiles et 4,45 étoiles sur 5 respectivement. Ne fait qu'augmenter notre intérêt à son égard. Mais certaines questions se posent. Est-ce que Suitecoin nous donne réellement de l'argent pour marcher est-ce que ça fait en sorte que Sweetcoin est une application dangereuse à avoir sur son téléphone Sweetcoin prétend nous payer en crypto-monnaie du même nom pour les pas que l'on fait tous les jours. Mais malgré une foule d'avis positifs sur l'App Store et Google Play Store, elle n'est pas sans défaut pour autant et mérite que l'on soit pleinement au courant de ce qu'elle implique avant qu'on l'accepte de l'utiliser. L'application Sweetcoin demande une tonne d'informations comme notre nom et nom de famille, nos contacts dans notre téléphone, notre position GPS en tout temps, notre historique d'appareil, nos photos et vidéos, notre réseau Wi-Fi, l'état de notre téléphone, les sites que l'on consulte. Bref, on comprend assez vite que l'application est de plus en plus envahissante pour la vie privée. Par la suite, ces informations peuvent être revendues par SuiteCoin comme ils le disent dans leur politique de confidentialité. Que peut lire le site A des fins d'analyse comparative et de comparaison, ainsi qu'à des fins de recherche dans le domaine de la santé et du bien-être, nous pouvons collecter et analyser des données d'utilisateurs agrégées anonymes générées par l'application SuiteCoin et votre appareil mobile. Ces données agrégées seront anonymes et ne vous identifieront pas. Nous pouvons vendre ou fournir ces données à des tierces ou les publier. Une si fois inscrit à l'appli, il devient assez laborieux de se désinscrire pour de bon si l'on change d'avis. Pour que nos informations soient complètement effacées par la compagnie, il faut forcément envoyer un courriel à Sweetcoin. Nul besoin de vous dire que la réponse est n'est pas très rapide. Bref, comment ça fonctionne Exactement. Nous n'avons qu'à télécharger l'application en accepte de partager nos données avec SweetCoin. Eux, ils les vendent et nous, on marche le plus possible. Bon, est été à l'heure actuelle, les fameuses récompenses aperçues sur SweetCoin sont loin d'être extraordinaires. On se croirait plutôt naviguer à travers Alibaba. En gros, est-ce que l'application nous donne des points Oui. Est-ce qu'on peut les transformer en argent et les utiliser pour s'acheter des choses Oui. Cette vidéo est faite sur la demande d'un abonné. Donc, si vous aussi vous aimeriez qu'on analyse ensemble certains projets, veuillez les laisser dans les commentaires. Je me ferai l'agréable plaisir d'en faire une vidéo là-dessus. Maintenant, faut-il continuer d'utiliser l'application Sweetcoin le choix vous revient. Il vous revient de continuer à utiliser cette application ou de la désinstaller.